Pour lire un livre numérique emprunté sur le portail immédiat de Savoie Biblio sur votre Mac, ouvrez le logiciel Adobe Digital Edition. Vous devez autoriser votre ordinateur afin qu'il puisse lire les livres que vous avez empruntés. Dans le logiciel, cliquez sur le menu Aide, puis sur Autoriser l'ordinateur. Cochez la case Je souhaite autoriser mon ordinateur sans idée, puis cliquez sur Suivant et cliquez sur Autoriser. Cliquez sur OK. Votre ordinateur est désormais autorisé à télécharger les livres numériques que vous avez empruntés. Attention, cette autorisation est uniquement valable sur l'ordinateur sur lequel vous avez téléchargé le logiciel. Vous pourrez donc y ouvrir un ouvrage et le lire, mais vous ne pourrez pas le copier sur un autre support, ni le transférer vers une liseuse. Après avoir emprunté un livre numérique via le portail immédiat de Savoie Biblio, vous avez téléchargé le livre numérique sur votre ordinateur. Pour ajouter ce livre numérique à votre bibliothèque Adobe Digital Edition, allez chercher le fichier dans le dossier de téléchargement de votre ordinateur. Cliquez sur le fichier, puis faites « Ouvrir avec Adobe Digital Edition ». Le logiciel ajoutera ainsi le livre dans sa bibliothèque. Vous pouvez maintenant lire le livre dans Adobe Digital Edition sur votre Mac. Pour retrouver la liste de vos livres disponibles à la lecture sur le logiciel, cliquez sur le bouton Bibliothèque en haut à gauche de la fenêtre. Vous retrouvez votre livre ainsi que sa durée de disponibilité. Il est possible que le livre s'affiche par défaut sur une page unique plutôt que sur une double page. Pour un affichage classique sur deux pages, ouvrez votre livre, puis cliquez sur Lecture et Affichage sur deux pages. Vous obtenez ainsi un affichage classique sur deux pages. Une fois la lecture terminée, vous pouvez rendre votre ouvrage via le logiciel. Pour ce faire, cliquez sur le livre que vous souhaitez rendre, faites un clic droit, puis cliquez sur « Rendre un élément emprunté ». Confirmez la restitution en cliquant sur « Restituer ». Le retour du document a été traité et le livre que vous aviez emprunté disparaît de votre bibliothèque. Vous n'avez plus de prêt numérique sur votre compte immédiat.